On me dit souvent, « Oh, ce serait super que tous ces trucs-là soient enseignés à l'école !» Mais... ça l'est Depuis plusieurs années, des cours d'éducation aux médias sont dispensés dans les écoles, les collèges et les lycées. Depuis longtemps, l'éducation nationale a vraiment pris conscience de l'importance de l'enseignement à la pensée critique, en développant des ressources pédagogiques à disposition des enseignants. Les théories du complot se propagent à la vitesse de la lumière, et ils ont une grande influence chez les jeunes. Même les très jeunes les cours de récré sont une incroyable caisse de résonance pour les théories extraterrestres, les complots illuminati, les hoax, les intox et toutes sortes de désinformations. Aujourd'hui, les enfants sont hyper connectés. Ils ont tous accès à internet, très jeunes, ne serait-ce que sur leur smartphone. Ils sont de très gros consommateurs des absurdités de YouTube. Parfois trash ou gore. Parfois sexy ou racoleur. Parfois xénophobe ou misogyne. Moi, ça me paraît plein de bon sens de ne pas lâcher notre jeunesse dans cette jungle sans les éduquer à avoir un minimum d'esprit critique et de recul sur les médias. Et depuis la rentrée 2016, les programmes scolaires se sont garnis en éducation aux médias et à l'information. Le volume horaire est un peu laissé libre aux enseignants, et il faut dire qu'ils ne sont pas vraiment formés à ça eux-mêmes. Mais surtout, il y a de nombreuses initiatives spontanées d'enseignants qui sont vraiment sensibilisés à ce problème et qui montent des projets de journal d'école ou d'initiation à la pensée critique. Ce genre de sujet me fascine. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la remise des diplômes d'une de ces classes tests, un peu expérimentale près de chez moi. Rosemarie Farinella, institutrice dans une autre classe, est intervenue dans cette classe de CM2 toutes les semaines de l'année. Ils ont eu la chance d'avoir des cours d'éducation aux médias très poussés. L'idée de son projet, c'est de donner les clés aux élèves pour s'informer et communiquer sur internet et les réseaux sociaux. Pour mieux comprendre comment fonctionnent les médias. Qu'est-ce que le métier de journaliste L'importance du point de vue, de l'objectivité, de la subjectivité. Et de leur montrer à quel point le paysage de l'information est vaste et hétéroclite, surtout sur la toile. Et ainsi de comprendre l'importance de remonter aux sources, de croiser l'information et de réfléchir à la contextualisation des textes et des images. Objectif aiguiser l'esprit critique des élèves pour qu'ils ne se fassent pas manipuler. On lève la souris d'une main on met la main contre son cœur. Et qu'est-ce qu'on dit Le serment de la souris Allez-y Je jure sur la tête de la souris de mon ordinateur qu'avant d'utiliser ou de retransmettre une information, toujours je la vérifierai. Ce n'est pas toujours simple de distinguer les sites journalistiques de simples blogs militants, des sites parodiques qui inventent des trucs de toutes pièces juste pour rigoler. Sans compter que beaucoup de sites jouent sur plusieurs tableaux, en mélangeant du vrai et du faux, parfois de bonne foi, Parfois pour tromper. Ces élèves sont devenus des champions de la recherche d'informations sur internet. Ils savent exploiter de façon efficace les outils informatiques d'investigation, les moteurs de recherche inversés par images. Et ils ont aujourd'hui un esprit très affûté face aux infos. Et aux intox. Pendant les cours de Rosemary, les élèves portent un masque de Hoax Buster, Un masque de super-héros chasseur de canulars du web. Un peu comme un costume de détective de l'info. Ils les ont créés eux-mêmes, au tout début de l'année, avec des coupures de presse. Certains sont vraiment extra. Mes vidéos ont été utilisées comme support pédagogique en classe pendant l'année, donc ils avaient plein de questions à me poser. J'ai pu filmer quelques scènes alors je vous en fais profiter. Pourquoi vous avez choisi le métier de hoaxbuster Alors en fait, moi c'est pas vraiment mon métier parce que c'est pas comme ça que je gagne de l'argent. Moi je suis enseignant. Par contre, c'est plutôt une passion. Moi, je m'intéresse surtout aux histoires paranormales. Il y a les extraterrestres, les fantômes, la télépathie, euh, le, le pouvoir de l'esprit sur la matière. Euh, c'est euh, ça qui m'intéresse au quotidien et j'aimerais trouver des moyens de, de trier le vrai et le faux dans toutes ces histoires-là. Mais c'est combien de temps, la recherche, que vous, a, vous avez mis le plus de temps à, à, à faire sur... Une recherche qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, ah ouais moi si je me souviens de une Une vidéo de cette année qui a fait beaucoup de bruit, qui montre des, euh, une, une caméra au, dans un carrefour d'une ville chinoise, où tout d'un coup, les voitures qui avancent au carrefour se mettent à léviter et à voler comme s'il n'y euh, avait plus de gravité, ou comme si, je sais pas, qu une force surnaturelle les tirait vers l'eau. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, euh, j'ai passé beaucoup de temps. Et nous avons fait la recherche ensemble, en classe. Et nous avons retrouvé le reportage original, en chinois, qui explique le fin mot de l'histoire. J'avoue que c'est plus facile aujourd'hui, à froid, avec le recul, car il existe maintenant plein d'articles critiques qui expliquent le truc. Mais c'était pas le cas cet hiver. Résultat, un simple câble qui traversait la rue et qui s'est emmêlé dans les balais rotatifs de la camionnette, là, à droite. En se tendant, le câble a soulevé les voitures. Rien de paranormal, donc. J'ai filmé également l'examen de fin d'année, où ils ont été soumis à des articles de presse inédits, qu'ils n'ont pas étudiés en classe. C'était dans une ambiance très conviviale et pas très formelle. Mais Vous allez voir, moi je trouve leurs analyses vraiment pertinentes. Cette classe est un véritable laboratoire de ce que peut offrir une bonne éducation à la pensée critique à l'école. Alors ça je voulais rajouter. Vous ne la connaissiez pas. Oh. Ah, ça, ça, ah. Alors... Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Tout récente. Bah, C'est faux parce qu'on on voit que l'homme qui est en bleu avec une ah. pelle, on dirait qu'il voit. Le pied n'est pas bien posé sur la marche. On dirait que son pied est coupé en, en deux. Est parfait. C'est parfait. Le, le journaliste, le journaliste, le journaliste, tu, tu sais qu'il y a un journaliste de RTL qui s'est fait avoir. Ici, là, Par cette image, ouais. absolument, je te félicite, mmh. vraiment, du premier coup, tu vois, c'est la première fois qu'ils visionnent <rire> cette image, ils ont trouvé tout de suite. Bah alors là, félicitations, alors, moi, ah, moi je sais pas si j'aurais deviné tout de suite. Y parce qu'il y, y a eu des attaques, euh, à côté des supporters d'un match de foot, et oui, on pourrait croire Et Mais surtout, surtout aussi là, là le 17, là on voit que le 17, là, ça rentre et elle ah, on voit mais est oui, derrière. Carrément, elle non, a la jambe moi, est allée devant. Là on voit ah, là, là, Il peut pas être à la fois devant et là. derrière. Il est ou devant ou derrière. Bravo Ici, là, il a la main derrière que là... Des... Enfin, ici, euh, normalement, enfin... lui, il a pas la main sur le dos du, du monsieur. Ah oui, le monsieur le bleu, bleu, il a son bras ...qui passe derrière. Alors que sa jambe, elle est ici, je ne vois pas comment il pourrait avoir son bras derrière le monsieur, effectivement. Mais surtout non, <rire> si le bras il serait au même niveau que les autres, eh ben, on verrait un peu sous, entre les jambes du bonhomme. Ouais, il, pas, il, il passerait là. Ouais. Bien, vous êtes trop fort pour euh, <rire> voir les images. Vous. Donc Olivier Mazoel, qui est quand même un très grand journaliste, s'est fait avoir euh, par cette image. Il en a parlé à un ministre. Euh, lors d'une interview. Tu vois, euh La Fédération anglaise de football met en cause. La sécurité à l'intérieur du stade Véodrome dit qu'elle n'a pas été suffisamment assurée, qu'il y avait des fumigènes, au moins une bombe d'agricole. Et sur les images, on voit même, à un moment donné, un homme brandir une pelle. Comment tout cela a-t-il pu entrer au stade et La palpation à l'entrée, normalement, ne devrait pas avoir de fumigènes. Bah, ni la de palpation à l'entrée est faite justement pour ne pas avoir de fumigènes ni de pelle. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu euh, les images dont vous me parlez avec la pelle en particulier, mais... Et regardez initiale. la photo initiale C'est le même Voilà c'est en fait euh, Alors, un homme en sous vêtements qui avait agressé à coups de pelle des militants de la Ligue de protection des oiseaux lors d'une opération contre le braconnage des, des pinceaux. Qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on a un article Tiens, si tu peux écrire juste au tableau, juste comme ça. La première chose qu'on regarde, quand on vous envoie une information, une photo, un texte, un article, qu'est-ce qu'on regarde en tout premier la source. la source. Alors, la source, ça veut dire quoi la source Qui a rédigé l'article À quelle date, à quel date Et... Sur quel site Bon, alors on va pouvoir répondre à ces questions qui s'appelle donc Stop Mensonge. Si on en a plus, et ben on voit une secoupe volante, on voit ouais. euh, mmh. des explosions, des, illumin des illuminations. C'est vrai. Euh, oui. Là, on voit un drapeau. Bah. Un drapeau euh, d'Israël. Oui, un drapeau d'Israël. Ça vous rappelle tout de suite euh, euh, des choses qu'on a vues ensemble quand on vous parle du drapeau, isra... on vous montre du drapeau israélien, on vous montre Obama, on vous montre Sarkozy. Ça vous fait penser à quoi Ça vous fait penser à des rumeurs, ouais, c'est très bien. Alors Illuminati, on va cliquer dessus pour voir qu'est-ce qu'ils nous explique hein, sur les Illuminati et qu'est-ce qu'on. Mmh. On va écouter deux minutes. Hein. Car comme vous le savez, la secte des Illuminati est bien réelle et ils utilisent cette triste réalité pour causer l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes démontreront aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Bon, ouais, c'est philosophie... pas la peine d'écouter pendant des heures ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça vous évoque ce genre de... Là c'est le changement la voix du monsieur... Oui. Ici, si ça change la musique Oui, la musique. La musique, la voix, elles sont comment ces musiques et ces voix là sont utilisées, elles sont... elles sont graves, elles font, elles font peur. Si tu racontes ouais. la musique de Oui, oui, ou des La semaine dernière, j'ai demandé à main le par vote à main levée combien d'élèves avaient entendu parler des ah, Illuminati avant que je ne commence ma séquence d'éducation aux médias. Il y a huit élèves qui en avaient entendu parler, la zone 51, il y en avait 9 et les reptiliens, il y en avait trois, et tout ça, c'est sur internet, je suppose, que... ah, sur YouTube. Oui. oui, principalement sur ah, Youtube. c'est sur fait. Youtube que vous avez entendu Vidéo Les vidéos, elles un peu peur, ou pas ouais. Oui. Ah oui. Et, euh, et est-ce est fait... que, est que tu y as cru une minute ou pas euh, Au départ, euh, ça... vous que j'avais vu avant, au départ j'y croyais, Il me disait waouh, bah, ouais, il est encore en liberté, ça, et ça fait peur. Bien et bah, après j'ai compris que c'était faux. Bon. Bah, bah, moi c'est exactement euh... pour ça que j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube. Parce que j'ai vu que moi, quand euh, j'allume YouTube, toutes okay, les bien. vidéos que je trouve sur la page d'accueil là. Je vois plein de trucs qui sont complètement inventés, qui sont complètement faux, des trucs que tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde clique quand même, pour que, au moins il y ait quelques vidéos qui expliquent que bah, des fois c'est euh, des amis, que des fois c'est pas tout à fait vrai, euh, qui n'y qu que des vidéos d'extraterrestres dit que C'est des légendes, mais vrai ah, il peut y avoir des légendes vraies, hein, ça existe, hein. mais comment faire le tri entre le vrai et le faux bah, Voilà, ça c'est justement ce qui m'intéresse. Et Moi, si je veux faire des vidéos sur YouTube, ça serait pour expliquer aux gens comment on peut faire le tri entre le vrai et le faux. Voilà, ça. Alors maintenant, on va procéder à la remise des diplômes. Je te remets le diplôme d'apprenti aux Montre-nous tes dessins. Explique-les-nous en deux mots, si tu veux bien. Alors, le premier. Alors, j'ai fait un dessin qui parlait de la zone 51, car j'avais plein de le mettre sur la zone 51. Et donc, du coup, ça m'intéressait je voulais faire un article YouTube pour montrer que c'était un hoax. Et j'ai fait un article aussi sur l'île bokeh, parce que je regarde souvent des articles de ce site, ça me fait vraiment rigoler. J'ai choisi de faire ça pour dire que... Quand on ne connaît pas des sites, il faut toujours cliquer sur à propos qui sommes les mentions légales. Oui, et tu nous as fait comme histoire un alien qui arrive à ta nage. <rire> oui. Alors tu nous expliques ton dessin Bah bon, bon. mon dessin en fait c'est le truc non, un Luminati, j'ai fait une tête. Euh, <rire> on le reconnaît bien. <rire> et un Oxbuster sur son ordinateur en train d'arrêter Illuminati et de tous contre les hawks parce que euh, les Illuminati c'est un max et c'était il y a longtemps parce que les rumeurs c'est aussi un peu dans le contexte et devenu tous ce cluster, parce qu'il faut que la population bah, devienne hoax pour éviter les fausses informations qui sont trop souvent euh, sur le net Bravo <rire> euh, bah, C'est parce que euh, moi euh, je suis fan des millions et de euh, voir d'une rumeur qui parle de ça justement euh, ça parle souvent d'enfants et euh, quand on parle mignon ça, ça m'intéresse beaucoup et alors donc tu as expliqué la procédure c'est ça qui est très bien pour vérifier sur google image tu as réussi en quelques dessins la procédure pour vérifier sur google image la véracité et la source d'une image bravo parce que en fait le plus touché dans, dans ce projet euh, c'est euh, donc euh, les propos et racistes et antisémites, donc euh, j'ai voulu les arrêter et du coup je fais euh... Moi, je trouve tout ça fascinant. Et il y a de plus en plus de projets de ce genre, créés spontanément par des enseignants, souvent sur leur temps libre. C'est ça que j'aimerais encourager. Rosemarie a reçu le prix du projet pédagogique aux Assises du Journalisme en 2016, mais vous avez pas vu le plus beau. Elle a filmé pas mal de cours qu'elle a donnés dans cette classe depuis le début de l'année. Elle m'a autorisé à en faire des montages, et il y aura donc trois autres vidéos qui suivront celle-ci. Ce sera à mon avis de précieuses ressources pédagogiques pour les enseignants, et même pour tout le monde, parce que vous verrez, même adultes, on y apprend beaucoup, sur la méthode de la pensée critique et de la recherche d'informations sur internet. Moi, je me tairai, et nous pourrons assister directement à ces cours, comme si on retournait en classe. Oh